C'est midi, j'espère que vous gardez le moral. On est dimanche après-midi, j'ai mis de la lumière parce que le soleil commence déjà à descendre de l'horizon. Voilà. Alors c'est une belle métaphore parce que oui, les ténèbres sont là, c'est vrai, mais après les ténèbres vient la lumière, donc il faut tenir bon. Alors oui, et eh bien ce fameux tour de vis qui était visible, c'est ce fameux passe vaccinal qui doit remplacer le pass sanitaire, Un nom de casse-tête ou de castor, comme vous voulez. Bon bah écoutez, c'est normal, hein, ils font tout ce qu'ils veulent pour gâcher Noël, pour descendre la vibration des gens, pour gâcher le moral, pour vous désespérer et surtout, surtout, pour vous conduire à la fameuse picouse Voilà, et bien tout ça, évidemment, c'est de l'intimidation. C'est euh, c'est de la terreur, voilà. Vous savez, hein, il y a eu une, une époque, la terreur, après la Révolution française. C'était horrible d'ailleurs, hein, la, la terreur. On l'oublie ça. Bon, bah, ils sont en train de nous faire la même chose. Seulement, à mon avis, la tête coupée, c'est plutôt eux qui l'auront. Hein Alors, justement, parlons de tête coupée. Euh, merci beaucoup pour euh, vos réactions sur ma vidéo sur euh, les effets de la potion. Hein. Peut-être coupé, ça fait penser quand on perd son arme. Bon, ce que je vous ai dit, c'est très sérieux. Hein, donc prenez-les bien sûr au sérieux. Mais j'ai vu d'après vos commentaires que vous avez bien bien compris mon avertissement. Je ne fais pas ça pour des effets de sensation ou quoi que ce soit. J'ai vraiment rien à y gagner. Hein. C'est vraiment pour vous montrer qu'on est dans une guerre qui dépasse le simple jeu politique ou le simple jeu financier avec les intérêts financiers qui sont évidemment astronomiques. Mais il n'y a pas que ça c'est vraiment un jeu, enfin plutôt un jeu, mettons, je corrige, c'est vraiment une guerre plutôt et pas un jeu. C'est vraiment une guerre entre le côté sombre et le côté lumineux. C'est vraiment une guerre spirituelle et c'est votre âme qui est en jeu. Bon, Donc j'ai bien vu et j'ai bien compris que mon investissement avait été pris au sérieux, donc c'est très très bien. Restez éveillés. De toute façon, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est là, je ne peux rien pour eux, ils sont perdus, ils ont choisi leur camp. Une personne de ma famille m'a dit aujourd'hui que de bah, toute façon, si, euh, euh, si euh, ça l'empêchait de travailler, cette histoire de passe, ma foi, euh, euh, elle choisirait le camp des Picouzés, et voilà quoi. Bon, bah écoutez, chacun fait ses choix, hein. chacun fait ses choix, j'ai plus rien. Bon, mais bon, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, petite introduction... Euh, Rapide, j'espère, quand même, pour vous faire un tirage sur ce fameux pass euh, donc vaccinal. On va voir un peu s'il si, si va être bien accueilli ou pas, si ça va durer ou pas. Sachez que je prépare quand même mon horoscope 2022, il est temps. Euh, J'ai dû, en fait, interrompre enfin mes consultations, là, pour euh, prendre le temps de faire ces prévisions. Et que je vois que si 2020 a été difficile, 2021 a été chaotique, 2022 sera, euh, comment dirais-je, explosif. Voilà. Bon, donc, ça va beaucoup bouger. Alors, on va revenir à nos fameux moutons. Les moutons blancs, les moutons noirs. Façon de parler. Alors, le pass, le pass vaccinal. On va regarder un petit peu ce qui sort. J'étais en train de me concentrer pendant que j'étais en train de vous parler. Alors, vous voyez, ici, il y a toujours des gens qui vont continuer à avoir les yeux bandés. Hein donc, ils ne vont pas vouloir euh, voir la réalité. Donc, il sera encore en sommeil. Donc, le jeu, déjà, me donne un premier avertissement, une première indication, disant que oui, il y a des gens qui ne voudront pas voir la réalité et qui iront courir faire cette... Euh, enfin, la première, la deuxième, la troisième, ou j'en sais rien. Quel numéro de dose En tout cas, il y en a qui vont paniquer, c'est sûr. Alors, on va quand même regarder l'avenir de Space. Mais bon, il faut choisir son camp. Hein. Et voilà. Et après, une fois que vous l'avez choisi, il faut vous y tenir, c'est très important. Il faut rester vraiment centré, comme on dit. Alors, la lanterne, ça justement, la lumière, on va voir. Alors, les femmes enceintes, ça peut être aussi les projets, les ténèbres, ici. Ou faire face aux ténèbres, on peut le voir ça aussi, comme ça. Alors, vous remarquez que faire face aux ténèbres, c'est c'est aussi qu'une ombre. Et l'ombre, ma foi, c'est quoi C'est du vent. Et la sorcière. Bon, bah, dis-toi. <rire> Il sort bien, ce jeu. Franchement, j'aime bien. Alors, on ira regarder ici. Mais à mon avis, ça peut être le projet. Hein. Ce n'est pas forcément une femme enceinte. Hein. Même si c'est le cas sur la photo. C'est simplement aussi un projet euh, qui, est, euh, qui est là. Hein. Bon. Donc, la lumière, ici. Alors, à mon avis, ça veut dire aussi... Je pense qu'on va avoir des révélations incessamment sous peu. Moi, je verrais bien ça vraiment début d'année. Hein. Janvier. Euh... Ouais, janvier. Janvier, on va avoir des révélations qui vont nous permettre de faire face à notre ombre. Et la sorcière, ma foi, on va voir, la sorcière. Alors la sorcière, c'est tout ce qui est en relation avec ce fameux passe vaccinal. Hein. Va-t-elle être vaincue En tout cas, elle est sortie. Hein. Si vous doutiez encore que cette histoire, c'était euh, les ténèbres contre la lumière, ma foi, les cartes vous montrent bien que c'est le sujet. Alors, une rose avec des épines. Ça, c'est euh, le piège. Alors, le labyrinthe, le piège, hein. vous voyez, c'est un projet qui, effectivement, va vous, en, pardon, vous vous enfermer, voilà, dans un labyrinthe sans fin. Donc, ici, on a bien quand même ces histoires de, de, de passeport qui ne s'arrêtera jamais et dans lesquelles vous serez enfermé pour toujours à tourner en rond. Bon, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on est engagé dans le, les histoires de douze, ma foi, on n'en sort plus, hein. Euh, bon, j'exagère un peu parce qu'il y en a qui ont, qui ont fait les deux et qui vont, qui vont arriver à s'en sortir, on va dire, définitivement. Par contre, ceux qui qui vont continuer avec ce schéma-là, ce schéma vaccinal, vous voyez, c'est un schéma, eh bien, ma foi, ils n'en sortiront plus. C'est bien le projet. Hein. Bon, OK. Euh, alors, la rose avec les épines, la lumière. La lumière sur un projet qui, effectivement, montre... De, de nombreuses épines donc je pense que ça c'est aussi le projet de ce fameux passeport hein, qui parce qu'il va y avoir de la lumière dessus et donc là on va s'apercevoir que aïe aïe aïe ça pique ici chemin escarpé chemin dangereux toujours par rapport à faire face à son ombre oui ça veut dire que ceux qui vont avoir le courage de regarder l'ombre en face, ma foi, ils prennent des risques, c'est vrai. On prend des risques, faut pas le nier, hein, c'est sûr. Ça nous met quand même en position d'insécurité. Et alors la sorcière et les ténèbres, ben, décidément, c'est un tirage qui est euh, qui est bien bien dans, dans dans ce que oui, enfin dans l'actualité quoi. Hein. On a bien des histoires de, de ténèbres, de maléfiques, euh, enfin bref, oui, de pièges. Bon, alors euh, ce fameux passe. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est un peu le contexte. Moi, j'ai tendance toujours un petit peu à sortir le, le contexte, ce qui me permet de voir que je suis bien centrée sur la question. ou bon, avec les histoires d'ondes, de ténèbres et de sorcières, ma foi, oui. Et de labyrinthe, on est dedans. Alors, euh, donc, les révélations qui vont provoquer des épines, justement, par rapport à ce, ce projet, À mon avis, c'est ça. Hein, qui ne va pas être aussi facile à mettre en place euh, qu'il le pense. Donc, on va voir... Donc là, on va mettre l'histoire du gouvernement avec les histoires de révélation n'oubliez pas. Hein, qui va encore une fois leur faire du mal, les piquer. Et donc là, on va voir ce qui va arriver ici et là. Alors, alors ça, c'est un arbre de renouveau. C'est aussi l'oxygène. Donc, les révélations qui vont se faire. Euh, enfin, qui vont arriver plutôt. Hein, qui vont se faire, c'est pas très français. Qui vont arriver certainement en début d'année et qui vont mettre des piquants euh, à quelque chose qui avait l'air tout joli et voilà pour le gouvernement hein. prometteur on va dire et eh bien il va y avoir une bouffée d'oxygène par dessus ah bah voilà euh, pareil bouffée d'oxygène et allègement c'est pas euh, allègement euh, comment dire oui, soul soulagement, allégement, soulagement. Voilà, j'étais en train de chercher mon, le mot. Pour les personnes qui sont mises face à leur ombre, là, qui regardent en face la réalité, qui regardent en face les ténèbres, qui font preuve de courage, qui prennent un chemin escarpé, il va y avoir un soulagement. Bon. Et là... Alors, est-ce que la sorcière rentre à la maison On va voir. L'avenir du pass vaccinal. Hein. On va le mettre ici et là. Encore la sorcière décidément j'ai que des sorcières dans ce jeu bon bah c'est le décès la mort c'est la fin bon bah c'est la fin voilà alors la maison par contre on va essayer de voir pourquoi j'ai la maison bon moi c'est moi c'est la fin c'est le décès c'est sûr donc le truc il va il va se il va pas pouvoir euh, comment dire il va pas pouvoir durer très longtemps vous savez dans un autre tirage un vieux tirage on va dire j'en avais déjà parlé de ça et j'avais dit que oui, ils allaient le faire. Bon, bah c'est une obligation déguisée, hein, on est d'accord. J'avais dit que oui, ils allaient le faire, mais que ça n'irait pas très loin, que ça s'arrêterait. Bon, C'était un, un de, de mes premiers tirages, pardon. Et donc là, ça fait penser aussi que ça va s'arrêter. Juste la maison, je vais aller recouvrir ce que c'est. On va aller regarder ce que c'est, cette maison. Alors, c'est les foyers. Bah, ça peut être les foyers, justement, euh, les foyers euh, les, les, les français, quoi. Hein On peut en parler comme ça aussi, les, les, fo les foyers français qui vont sortir le glaive et qui vont se lancer dans la bataille. Bon. Donc, déjà, il va y avoir une forte, forte, forte, forte contestation pour ne pas dire euh, autre chose. Donc là, les gens vont vraiment se battre, ce qui va pro provoquer la fin du pass. Alors, euh, je voulais savoir... Je voulais savoir quand même si au niveau juridique ou au niveau, on va dire, mise en place, si ça allait quand même. Euh, comment dirais-je Si ça allait quand même se faire. Bon. Alors, au niveau du gouvernement. Bon, moi, je vois la résistance populaire ici, mais de l'autre côté. Voilà, regardez, il y avait quand même des histoires de sous. Hein. Ils sont prêts à tout pour tout, pour corrompre tout le monde. Hein. Bon. Donc, en fait, ça veut dire aussi que là, il va y avoir aussi des appuis financiers, pour mettre vraiment en place ce passe. Donc, oui, ils vont commencer à le mettre en place. ça c'est Je pense vraiment que oui. Mais ça va s'arrêter. Donc, je vous, je vous rassure. Hein. Bon, de toute façon, ils sont dans le... Euh, dans la hâte. Donc, oui, ils vont accélérer les choses. Donc, oui, ça sera mis en place, certainement, sur janvier. Hein, c'est ça qu'ils ont dit janvier ou février. Je ne sais plus. Je crois que c'est janvier. Mais, d'un autre côté, ça va s'arrêter. Parce qu'il va y avoir ici les, les armes. L'appel aux armes. Hein. On va redemander si... Euh, on va bien avoir gain de cause, pour être sûr, sûr, sûr. Voilà, vous voyez, c'est une barque, il n'y aura rien. Donc, il euh, n'y a personne dans la barque, donc le projet, il va, il est là, il est préparé. Mais il ne va pas aller plus loin, quoi. il va rester au port. Alors, je ne me contredis pas, hein. je viens de vous dire que, oui, ils allaient avoir des soutiens pour le mettre en place. Et c'est vrai, ils vont mettre les structures pour le mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que, euh, que ça va aller très loin. Parce que le, le truc, il, il va revenir au, au point de départ, quoi. On peut dire que soit le projet n'aille pas plus loin, soit que, de toute façon, il revient. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. C'est comme vous voulez. On va regarder avec le béline pour être sûr. Euh, où est-ce qu'il est, -ce qu mon béline Attends, je fais une petite pause pour aller le chercher. Ah non, c'est bon, il est là. Alors, on va, on va demander... Béline, hein, qui est très fort, très puissant comme jeu. Alors, est-ce que ce pass Vax va euh, se faire et va durer On va voir. Hein. On va prendre la coupe. Alors, on a union et homme. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a un homme qui va euh, réunir plein de personnes, qui va faire l'union pour justement contrer ce projet. Donc, on va mettre quatre cartes. Pareil, on va regarder ce qui sort. Bon, bah, fatalité, on hein, vous dit, hein, ça, ça va... Pénate, c'est les foyers qu'on avait vu ici. La beauté, donc ça, c'est la sincérité. Et la carte bleue, on est protégé. Bon. Donc là, il y a la, la faux sur le projet. Hein. J'ai dit gouvernement à gauche. Hein. Donc euh, là, ça, pouf, ça va s'arrêter, quoi. Ça va s'arrêter assez rapidement, j'ai l'impression d'ailleurs. Ça va effectivement, euh, éventuellement, se mettre en route, si vous voulez, mais ça va s'arrêter euh, très vite, quoi. Alors, vous ne me demandez pas des dates, hein, quelques jours, quelques semaines. Euh voire quelques mois, difficile à dire. En astrologie, moi, je vois que ça bouge énormément sur le printemps. Alors, il faudra peut-être en tenir, tenir quelques mois, et ça, c'est possible, hein d'accord Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain non plus. Bon, ce serait bien, mais euh, je ne suis pas sûre. Il faudra le temps qu'il faudra, mais ce ne sera pas euh, six mois, non. Non. Euh, je dirais bien trois mois, oui. On est raisonnable en disant dans un délai de trois mois, oui. Bon. On va essayer de demander au, au Béline si ça s'arrête rapidement. Voilà, il va y avoir de la sagesse. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont agir. Vous voyez, regardez, 2 et 4, entre 2 et 4 mois. Bon, c'est ce que je vous dis, hein, je vous ai dit 3, allez. Euh, ça peut être aussi entre février et avril. On est bon, hein on reste dans ces eaux-là et pour moi ça correspond au niveau astrologique. Hein Alors Jupiter va jouer un rôle important. Et moi, je vois justement en avril une belle conjonction de, de Jupiter avec un aspect de Poséidon, Uranus, enfin bref, en astrologie uranienne, qui va justement donner un aspect de sagesse et de raison. Bon. Donc euh, surtout, tenez bon, débrouillez-vous, euh, même s'il y a des questions d'existence, de, euh, de, de, de, de, de, de revenus, de tout ce que vous voulez. Euh, faites des cagnottes je sais pas, il faut être solidaire ceux qui peuvent, ma foi euh, chacun est libre hein, je, vous, je vous donne pas d'ordre attention, hein, moi mais euh, moi je, je serais prête à donner quelques euros par-ci par-là déjà je soutiens énormément les associations d'animaux qui souffrent et euh, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai que ma chaîne, maintenant, elle est un petit peu monétisée. De toute façon, YouTube mettait des pubs. Donc, je me suis dit bon, ben, autant que j'en gagne un petit peu. Ça me permet de moi de, redis de redistribuer pardon, de l'autre côté. Et je vous assure, je le fais. Je le fais tous les mois, plusieurs fois par mois. Je redistribue aux animaux, pour leur éviter l'abattoir pour leur éviter euh, euh, les mauvais traitements, pour les sauver d'un pays à l'autre, enfin bref, je vais pas vous baratiner, mais sachez que j'agis de mon côté aussi beaucoup pour les animaux parce que eux, ma foi, ils ont que les humains pour s'occuper d'eux, nous on, on a peut-être un petit peu plus quand même de, de choix et, euh, mais bon, sachez que faites des cagnottes en ligne débrouillez-vous, regroupez-vous mais ne cédez pas puisque ça va s'arrêter voilà, c'était mon message pour vous je crois que Margot, que j'aime bien, franchement, moi, la trouve géniale. Euh, que je crois que Margot a, a plus ou moins dit euh, les mêmes choses. Hein. Moi, je vous le dis aussi avec plus de blabla <rire> parce que je suis une grande bavarde. Mais en gros, c'est ça. Ça va s'arrêter. Et alors, pour moi, ça va être du fait vraiment de combats, de combats. De combat. Alors que ce soit soit des combats par le biais d'associations, d'avocats comme maître du division, enfin bon, peu importe. Hein. Ça peut être un combat intellectuel, mais ça peut être aussi les combats avec des choses plus violentes. Bon, de toute façon, sur 2022, je vous dis, ça va, ça va beaucoup bouger. En tout cas, on a l'aspect de sagesse qui arrive ici sur le printemps. Donc, débrouillez-vous. Tenez bon. Ne cédons pas. Comme je vous le dis, on n'a qu'une âme. On a peut-être plusieurs vies, mais on n'a qu'une âme. Donc, on la garde. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous ai fait préparer une petite vidéo pour vous remonter le moral. Ils ne vont pas nous gâcher notre Noël. Ils ne vont pas nous gâcher notre fin d'année, qu'on enterrera avec joie. Cette année a été horrible, faut bien le dire. Donc on va se dépêcher de l'enterrer avec une petite coupe de mousseux, de champagne, de jus de pomme, ou de tout ce que vous voulez. Voilà, je continue mes vidéos sur 2022. Je m'investis, je vous soutiens et puis voilà, je suis là pour vous. À bientôt, au revoir.